L'église de ces ténèbres, où nous allons passer un moment de l'adoration avant qu'on puisse passer au message. Soyons dans la présence de Dieu, nos effets fermés, nous allons adorer Dieu pour que ces temps puissent nous amener au moment où nous allons écouter la parole. Bien ils ont nous aidé. ils vont nous aider pour pouvoir adorer Dieu. Sans bêté, nous espérons à Dieu pour de dire merci. Commençons maintenant à adorer Dieu par la parole. Prions au nom de Jésus. Nos épargnés, soyons dans la présence de Dieu. Soyons dans la présence de Dieu. Si nous pouvons adorer Dieu. It's yes, Seigneur pour l'homme qui tu as préparé en ces jours lorsqu'il puisse être une bénédiction pour chacun de nous qu'il soit un canal par lequel Seigneur des gloires tu vas bénir Seigneur des gloires cet après-midi Dieu Saint Dieu Glorieux Dieu véritable Dieu extraordinaire nous prions que tu puisses se manifester. Nous prions que tu puisses agir. Nous prions que tu puisses opérer. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas ton Seigneur. Seigneur, je prie que te règne Que ta volonté soit faite, ton Seigneur, comme mon Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi pris par la foi. Et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la gloire de Dieu? Ténérité de vous, la plus Si on peut s'éteindre de vous, nous allons atteindre la gloire de Dieu. Si on peut s'éteindre de vous. Amen. Amen. Amen. Regarde celui qui est à côté de toi avec joie, dis bienvenue dans la maison de Dieu. Avec joie, avec joie. Soyons dans la joie, dans la présence de Dieu. Je ne te vois pas rigoler avec joie. Béni gentillesse. Bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu. Alléluia. Oh Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Pour ton Dieu. Nous sommes notre nous j'appelle notre pasteur, pasteur nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Amen. Je okay. okay. Alléluia. Amen. Ok, gloire à Dieu. La Bible nous dit que tout ce qui respire, nous le Seigneur. Donc, nos enfants, ils vont chanter pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Si vous connaissez la chanson aussi, attendez-vous les prendre. Si ça ne vous invite pas, on peut chanter ensemble, s'il vous plaît. Je le loue avec ma voix. Je le loue avec ma voix, je le loue avec ma voix, si me manque la voix, je le loue avec ma mes... voix. Puisque... Parce que j'aime beaucoup les enfants. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a donné ah. cinq filles. Je n'ai pas de garçon. L'année prochaine, prochaine. si Dieu nous protège, je vais avoir 30 ans de mariage. Amen. La famille, Dans la famille, il y a l'état. De l'État. À Et avec l'église. Donc 30 ans. Donc cela fait 30 ans. J'aimerais encourager les parents des enfants. Donc chaque fois, à chaque fois que nous dormons, nous, nous réveillons. Que nous puissions nous concentrer pour l'avenir des Bissou enfants. À nous, pouvons, nous devons leur donner le meilleur de ce que nous avons. Nous devons leur donner plus que ce que nous avons. Pour qu'ils puissent être le, un bon fruit dans la société. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce. Le premier de mes enfants, la première de mes, de mes filles. Merci ma sœur. Elle voulait faire la criminologie. Et elle m'avait exigé de faire son, son université aux états unis Je n'avais pas de possibilité pour le faire voyager. Elle a pris la décision. Elle m'a dit. Papa, si tu ne satisfais pas mon besoin. Alors cela ne sert à rien que je puisse. Poursuivre mes études. M'a bondé la quier. Je l'ai suppliée. Elle m'a dit si c'est ici je ne vais pas étudier, il faut que j'aille aux États-Unis. Elle a essayé. Alors, tant qu'on a kenel qu'ta là, na quatre domaines, domaine y a criminologie. Lorsque je suis allé me renseigner demain dans le domaine de la criminologie, na moni première essai na yé. J'ai vu pour le premier essai. Na il va des acquis justement et j'ai vu, la, le, le premier test, c'est juste une maison remplie des squelettes euh, des personnes mortes avec des crimes, pas Alors, les crimes. Et moi, je ne pouvais pas permettre à ma fille de faire des études sur le domaine dans lequel des, des êtres humains sont morts. Je devais la comprendre <rire> Alors, par la grâce de Dieu, Mais par la grâce de Dieu cela m'a rejoui. Lorsque j'ai vu ma fille finir ses études, elle est allée travailler dans une très grande entreprise aux États-Unis. Deuxième, ma fille. La deuxième de mes filles. droit. Elle a fait le droit. Par la grâce de Dieu, à Silissa Binaba pourcentage mon excellent. Et par la grâce de Dieu, elle a fini, elle a eu des pourcentages appréciables grande entreprise multinationale. D'une grande entreprise dans le multinational. Et ça l'a enlevé de l'Irlande pour entrer en, euh, arriver à Luxembourg. Troisième ma fille. Et la troisième de mes filles. Elle m'a dit je vais faire la médecine. Elle m'a dit je ça faire la médecine. Elle m'a dit, je ne le ferai pas en Irlande, mais je dois le faire en Angleterre. Non, mais avec ma femme, on a essayé de la convaincre. On lui a dit que la, la valeur du livre est très élevée, que nous nous allons pas arriver. Et est-ce que tu peux nous aider à étudier dans le pays où l'euro est consommé Et elle a continué à persister, d'aller étudier en Angleterre. On a essayé de se renseigner à l'université qu'elle voulait aller. Et c'est parmi les meilleures universités en médecine. Et on n'avait pas le choix, on devait aller en Angleterre. Et aujourd'hui, elle fait la médecine en Angleterre et au moment où nous passons par des étapes très compliquées et c'est dans la même période qu'elle aussi elle fait ses stages dans, dans ce contexte sanitaire très compliqué alléluia. Alléluia. alléluia mon enfant dont je suis en train de parler qui fait la médecine elle est née en 2003 Alléluia. Mais en Angleterre, elle papa Mais en Angleterre, elle est toute seule, son papa ni mère. Chaque matin. Et chaque matin. lorsqu'elle sort pour aller à l'université ou aller faire son stage, elle doit m'envoyer un texto. Un texto à ma femme et ainsi qu'à moi. Papa. Euh, papa, là je suis en train de sortir. Je suis en train d'aller prendre mon train pour aller au travail. Et cela chaque jour que le Seigneur a fait. Et lorsqu'elle entre, c'est le même message qu'elle envoie, mais elle nous dit qu'elle est rentrée à la maison. C'est la joie de l'encadrement que les enfants reçoivent chez des parents qui connaissent le Seigneur. C'est des fruits qui, seront une, qui sont un, un bénéfice dans la société. Le dimanche précédent, Lorsque les enfants se sont présentés devant le chanter, les serviteurs de Dieu ont déclaré des bonnes paroles pour les enfants. Ils ont dit que parmi eux, il y a des pasteurs. Parmi eux, il y a des prophètes. Il y a des serviteurs et des servantes parmi eux. Mais moi, j'aimerais dire aux parents Montrons à nos enfants le chemin du Seigneur Ne venons pas seuls mais venons avec afin nos enfants Afin que demain ils puissent être des fruits utiles dans la société On a déclaré qu'ils étaient des servantes et des serviteurs mais de Dieu Mais moi je viens déclarer Les avocats Les avocat. avocats les, les gens haut gradés dans la science Les personnes instruites intellectuellement Qui seront une, une étoile dans la société Même si c'est un temps compliqué Compagnie et Bango. Les sociétés les chercheront Bango, bah, Oluka, Moussa, Eux ils ne chercheront pas le cause, travail Mais à cause de la connaissance qu'ils ont Le monde auront besoin d'eux de Le Dieu d'Israël Le Dieu d'Israël que ces paroles s'accomplissent dans la vie de vos enfants Vous verrez un jour vos enfants parmi les grands ils dira, On dira qu'ils allaient à l'église du pasteur Gila Il y avait un serviteur Qui avait aussi déclaré pour nos enfants est a déclaré responsabilité Cela reste de votre responsabilité. Oh Conservez cette Afin bénédiction. Que Afin que nos enfants non, puis, demain, dans société soit soient de ceux qui vont construire une nouvelle société. Alléluia. Amen. Sauf qu'il est l'autre aux vivre pandémie on a quatre monde. Si actuellement nous vivons cette pandémie à cause méchant. À cause de la méchanceté. Alléluia. Amen. Alléluia Amen. Il, y a des, race de, il y a des enfants d'une race qui sont venus avec un, une mauvaise étoile pour détruire le monde. Il y a des enfants d'une race qui sont venus avec un, une mauvaise étoile pour détruire le monde. Ces enfants-là ne leur regardaient pas avec un œil extérieur. Depuis leur enfance, le diable les avait déjà Bango. Le diable les avait préparés. Il, Il leur a donné le tout bon bon bon pour qu'ils puissent venir détruire la planète. planète. Mais le Seigneur a besoin que le monde se remplisse. Les bâtons bazars inspirateurs contre volontairement. Mais de ceux qui ont une mauvaise inspiration. Il y a nombre de la planète Terre et lesquels blesse. Il s'est senti la population a augmenté. Il y a moins de photos loupes moyens d'instieux éliminer bâmois. C'est pourquoi nous devons tout faire pour éliminer. Montoisan mettre la souffle des vies à Montuteran. L'homme n'est pas maître de, du souffle de vie d'un notre être humain. Le seul Dieu, ah. seul Dieu qui est le maître du souffle de vie d'une personne. Parole de Dieu. Nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Dans le livre de Galate. Dans le livre de Galate. Chapitre 5, verset 1. Chapitre 5, verset 1. Galates, chapitre 5, verset 1. J'aimerais qu'on ouvre nos bibles. Soit qu'on a la bible était peut-être un portable, a la bible, on va permettre ou bien ça n'est pas un la bible. Disons tout ça la lecture ensemble. Si tu n'as pas ta bible, pousse-toi vers une personne qui l'a et on va faire une lecture ensemble. avec premiers. On va lire le premier verset. Il y a chapitre 5. Du chapitre 5. Il y a un livre à Galates. Du livre de Galates. chapitre 4. Et, 4. et on va sauter, on va lire juste le verset 4 ensuite. Est-ce le ensemble Est-ce qu'on peut le lire ensemble 1, 2 3. Amen. Amen. On lit avec une voix effrayée, je ne comprends pas. pas. J'aimerais que tu lises comme tu parles à la Bible. Lorsque tu appelles les noms des enfants j'aimerais vraiment que tu élèves ta voix comme ça. Galat, chapitre 5, chapitre 5, verset 1, le verset 1 seulement. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous au nom Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au Le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Nous lisons au nom Jésus. de Jésus. J'aimerais te donner un exercice. Que cela ne s'arrête pas en ce lieu. Lorsque tu rentreras à la maison, relis-le. Lis-le. Relis-le, redis-le, redis-le redis redis plusieurs fois. Et que chaque semaine tu redises ce verset. On prend place au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'aimerais que votre amène pénètre. Alléluia. La dernière fois, la dernière fois que le Seigneur m'a permis que je me tienne ici devant vous. J'avais parlé sur la loi d'adoption. A toutes les personnes qui ont entendu ce message, il devait comprendre son identité en tant que chrétien. J'aimerais dire ceci. Je ne peux au grand jamais aller adopter un enfant. On ne me permettra pas si j'ai une, une vie moyenne que j'aille adopter un enfant qui a une vie meilleure que la mienne Alléluia. Alléluia. Alléluia. on ne me permettra adopter pas moi que je puisse adopter un enfant qui est en sécurité chez ses parents chez dans, moi. La loi adoptive, dans la loi de l'adoption pour enlever un enfant d'une famille et l'introduire dans ta famille pour l'enlever d'un pays à un autre il faut toujours la vie meilleure pour les tu dois avoir une meilleure vie plus que là où l'enfant vient alléluia alors pisso attend que ma femme adopte des rois. Et nous en tant qu'enfants adoptifs du roi des rois, Christ royaume a ténèbres Christ nous a enlevés du royaume des ténèbres. Il nous a introduits dans le royaume de la lumière. Dans le royaume de lumière. Là où il y a la souffrance. Là où il y a la maladie. Là où il y a la pauvreté, là où il y a l'esclavagisme. Là où il y a des liens, mais Christ nous a enlevés de Ammené cet état. Nous dans le de il nous a introduit dans le royaume Aiper des cieux. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie en abondance. Il nous a donné la vie en abondance. Il nous a donné la prospérité. Il nous a donné la prospérité. Il nous a donné la liberté. Il nous a donné l'élévation. Il nous a l'élévation. Il nous a donné l'élévation. Il nous Tempiso et il nous a adopté na royauté na et de son pouvoir de son royaume. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que, Est que nous sommes ici oui. J'aimerais que ton amène percure oui. oui. Afin que je puisse sortir tout ce que le Seigneur m'a communiqué pour vous. Oui. Avant que je ne puisse expliquer le verset que nous venons oui. de lire. Oui. J'aimerais vous expliquer une histoire. Oui. Il y avait un, un homme riche. Il s'est dit, je dois faire un jardin et avoir tous les animaux à les introduire dedans. Il a acheté toute espèce d'animaux. Il les a introduits dans son jardin. Alors la chose qui lui manquait, c'était l'éléphant. Il a cherché partout l'éléphant. Mais il n'a pas trouvé l'éléphant. Et un jour, mon éléphant, mon et il a vu un éléphant énorme. il était attaché à un petit fil et un arbre un petit. Et le boss dit Et cet éléphant Je le veux pour moi Je vais aller persuader le propriétaire Comme j'ai vu qu'il avait un fil attaché C'est qu'il a un propriétaire Et je vais négocier avec son propriétaire Afin qu'il puisse me vendre cet éléphant Il est parti il a parlé. La conversation s'est bien passée. Et dans la négociation, et il a payé le prix. Tout ce qu'on lui avait demandé. Pour qu'il puisse enlever l'éléphant de la situation qu'il avait. Pour l'introduire dans son jardin. Pour qu'il puisse prendre soin de lui. Et lorsqu'il a emmené l'éléphant, il l'a emmené il l'a placé là où il avait arrangé pour son éléphant. Mais comme parce qu'il n'était pas habitué avec l'éléphant. Il avait la frayeur de l'éléphant. Toutes les fois où il prenait à manger. Il lui donnait toujours plus que ceux qui l'avaient là-bas là il mettait à l'éléphant... Mais l'éléphant ne se déplaçait pas pour aller manger. Toutes les fois, où il mettait à manger. La nourriture était stationnée. Alors... Et le père s'est inquiété Je dois retourner chez la personne Puisque qui me l'a vendu Parce que si je continue comme ça Je risque de perdre l'éléphant Et lorsqu'il est retourné vers le père, Il s'est dit mais je ne comprends pas Mais l'éléphant je lui nourris, je lui donne à manger Je lui donne tout ce qu'il faut Mais l'éléphant ne mange pas est-ce qu'il est éléphant Et c'est une autre chose Et le vendeur lui a confirmé que c'est vraiment bien l'éléphant. S'il ne mange pas, je ne sais pas pourquoi. Allons-y, peut-être qu'il était habitué avec toi. Si toi tu le nourris, il va peut-être manger. Il a dit c'est bon, allons-y. Et lorsqu'ils sont allés, ils sont arrivés là où il y avait l'éléphant Alléluia Est-ce que tu as allé la Suivez-moi bien. avec cette C'est ça qui va me permettre d'entrer dans le verset. Lorsqu'il est arrivé là où l'éléphant était, -il, il a vu qu'on lui a tout donné. Mais l'éléphant ne bouge pas pour aller manger. Et il lui a dit, mais quand toi tu arrives et que tu vois ça, et nous la sañine elle est face au bouché tes connalias. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, il ne bouge pas pour aller manger Attends toi et le papa a dit J'avais oublié de te dire quelque chose Tu vois cet éléphant J'ai pris enfant C'est moi qui l'ai élevé jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'il est, qu est aujourd'hui Depuis que je l'ai eu Il était petit Je l'avais mis à une, une corde au pied Tu vois cette corde sur sa patte C'est avec ça qu'il a grandi Lorsqu'il était petit, s'il essaye de faire un pas, il fait un deuxième pas. Lorsqu'il arrivait quelque part, la corde le rappelait qu'il est attaché. Il revenait là où il est au point de départ. Et dans sa vie Il essayait toujours Il a tout essayé qu Il, il n'a pas réussi ça, fort, moi, Il s'est dit de ne plus faire Il est resté avec cette corde De la, la même manière que tu vois la corde Ce n'est plus à Donc, sa salle Avec l'âge qu'il a, la qu a. Si Avec la force qu'il a S'il fait l'effort Il peut emporter la corde et l'arbre pour moi. Mais vu l'habitude qu'il avait acquérie lorsqu'il était enfant. Alléluia. Amen. Amen il s'était arrêté de faire des efforts il s'est limité là mais dans son comportement il s'est dit lui je n'arriverai pas là-bas moi ma vie ma vie est arrêtée là je viens te dire tout dans ta vie tout dépend de ta conscience de ton âme et de ton subconscient ça dépend de ton comportement. Ça dépend de ton environnement. Ça dépend de ton environnement. Ne dis pas que je n'arriverai pas que à pendant que ceux qui arrivent sont des êtres humains Tu es capable de faire Tu es capable de faire de là. Parce que le Dieu en qui tu as cru t'emmèner au-delà. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Galates, 5, verset 1er. Dans le livre de L'apôtre Paul. Il arrivait dans l'église de Galatie Et dans l'église, il y avait une église, euh, ça dans leur foi. Alléluia. Dans toutes les églises où l'apôtre Paul a rencontré des difficultés, c'était des églises en dehors de l'Israël. Donc il Paul a tous les épîtres que l'apôtre Paul a écrits. Ce sont les épîtres qu'il a écrit aux nations, aux personnes qui sont à l'extérieur d'Israël. Ceux qui ne sont pas un peuple juif. Dans l'église de Galate, c'était une église en dehors d'Israël. Mais dans cette église, il y avait des nations. Et les peuples juifs qui avaient cru en Dieu dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alors le peuple juif. Et les peuples juifs. Tellement que tellement qu'ils étaient des personnes qui vivaient dans la coutume Quand même christianisme. bien qu'ils étaient venus dans le christianisme les apôtres ont souffert à cause de la doctrine et de leur comportement les apôtres ont souffert à cause de la doctrine et de leur comportement pour les ôter l'image de l'ancienne alliance et les introduire dans la nouvelle alliance ils n'arrivent vous ne pas saisir la douleur la Nous va continuer qu'il convive dans leur comportement leur éducation Il continue à vivre dans leur comportement ainsi que leur éducation Même quand ils toujours dans leur Tradition. Et ils étaient toujours également dans leur tradition. C'est pourquoi, pourquoi ils ont arrêté la grâce de Dieu afin qu'elle ne se manifeste quelque pas. Par en quelque part l'apôtre Paul dit à l'église qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé Vous avez commencé dans le Seigneur. Et vous avez fini dans la chaîne. En vous avez dit toute la vérité. Que Christ avait accompli sur la croix. Mais les gens abandonné grâce. Mais aujourd'hui vous avez abandonné la grâce. Vous vous êtes attaché à la coutume. Vous vous êtes attaché à la coutume. Vous vous êtes attaché à la coutume. Coutume. La coutume. Et on paie d'une primeau rose la chère. Va vous payer un prix très cher. Mon ami. Bien aimé. Si, tu si tu veux vivre la différence. Dans la vie chrétienne en monde. dans la réalité quotidienne? N'entre pas dans la réalité N'entre pas dans la réalité de Va dans la vérité de la parole alléluia. de Dieu. Alléluia. Amen. Celui alléluia, Celui qui est ici dit un bon amen. Alléluia. L'apôtre Paul Paul dit. Pour la liberté. Pour la liberté. Christ. Christ. Il est affranchi, Nous, affronté, nous Demeurez donc ferme. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas. Ne revenez pas. De retourner encore. Ma esclaves. Les esclaves. Bible Ma Bible dit. Euh, servitude. Ma Bible parle de la servitude. L'esclavagisme. Alléluia. L'esclavagisme. C'est la souffrance. L'apôtre Paul dit Christ. Christ. Il est venu nous affranchir. Pour notre liberté. Pour notre liberté. Lui, il est venu nous affranchir. Si tu lis dans la première partie, l'apôtre Paul a dit Christ nous nous a franchi. Et l'apôtre Paul parle de nous. Donc, Il s'inclut dedans. Mais conseil Et lorsque tu vas encore plus loin dans son il conseil, public. Il commence à s'adresser au public il commence à dire ne vous laissez pas de retourner, de retourner dans le royaume de ténèbres là où vous étiez là-bas vous vivrez l'esclavagisme là-bas vous vivrez l'esclavagisme souffrance cependant n'acceptez plus de retourner dedans lorsque l'apôtre Paul il est en train de dire moi j'ai déjà acquis ma délivrance comme j'ai eu ma liberté moi je ne retournerai pas vous conseiller peuple de Dieu C'est pourquoi il conseillait le peuple de Dieu. vous aussi n'acceptez pas de retourner on a fait ces quatre dans le verset quatre Abi vous il dit vous Amilongo lui il s'enlève jusqu'à yemi kwana yaza n'aparua nati parce que là il se rend compte que lui il n'est pas dedans Alléluia Abi vous êtes séparé de Christ il a dit vous êtes séparé de Christ bin non vous vous êtes séparé vous êtes séparé de Christ de Christ à cause de quoi pourquoi parce que vous aurez une justification. Parce que vous cherchez la justification. Dans la loi. Dans la loi. Il y a un mot grâce. C'est pour ça la grâce. Vous minimisez un Vous la réduisez. Vous la tuez dans vos vies. Vous vivre la réalité de vos parents. Tu vis la réalité de tes parents. Toi tu la barrière pensée na biso. Regardez nos arrières pensées ma maman nos, grands, nos grandes, mères. Ils ont fait des pactes. Est-ce que, oui. est que tu étais présent? Alléluia. c'est simplement. Oui. Si je passe par ces. étapes, si À cause de ma grand-mère. Ma, ma mère est passée par Tu es en train de te justifier. Dans la loi. Tu ne regardes pas à la croix Pour que tu puisses te justifier selon la croix La croix Jésus Il a déjà tout accompli pour moi Le pacte que Christ a signé Est plus fort Que ta grande mère Ta mère ton grand-père grand En signé dans ton absence Tu ne payeras le prix de ton Si tu regardes à la croix nous sommes victimes. Nous sommes, victimes. Nous sommes des victimes. Vous êtes des victimes. Pourquoi? Pourquoi? Puisque vous avez besoin d'une justification. Parce que vous cherchez la justification. On sait ce qui est passé avec ça. Sans que vous sachiez Vos parents Tes frères Ne connaissent pas Jésus comme toi Toi tu es déjà dans la famille de Dieu. Toi tu es différent de Ce ils ont vécu Peu importe le jour la nuit En Jésus Je ne vivrai pas à la même chose Du pacte des ténèbres Tes parents ou tes grands-parents ont signé Alléluia Christ à nous Christ en nous, c'est l'expérience de la gloire. C'est de la gloire. Si l'Église de Dieu, mmh, si l'Église de Dieu, ce qui nous, les chrétiens, si nous les chrétiens, comme une connaissance à nous parole nous atteignons la Dieu, connaissance de la, de la parole de de Dieu, Dieu, Si nous vivons comme la parole le dit. Notre vie sera une vie de joie Notre vie sera une vie de différence Mais le christianisme de cette génération Les gens prient comme s'ils ne priaient pas Ils ont le véritable Dieu comme s'ils n'ont pas le véritable Dieu Si tu entres dans la maison des chrétiens Tu entends les histoires Tu te poses la question Le Seigneur est où? Mais le Seigneur est là Mais le Seigneur est là Il n'est pas un homme Pour qu'il nous promette Pona et qu'il monte Pour qu'il nous promette qu'il monte Solo. Il est le vrai, est Dieu. Le est le vrai Dieu. Dieu Si toi tu ne le vois pas Peut-être ta référence, Peut ta référence. Tu te justifies dans ba Par rapport aux choses qu'on fait tes grands-parents le Les choses qu'on fait tes grands-parents Les choses qu'on fait tes grands-parents Tant qu'il est que Jésus, tel que Jésus, comme que nous sommes, tel que nous sommes. Alléluia. Ce qui est Si Jésus a, a fait pour ensemble, la gloire, en fait que Dieu. nous à la sauver. Pour que nous nous si sauvés et nous nous souffrirons Pour mais la gloire de Dieu Mais pas de la volonté de Dieu soufance, Mais ma souffrance Ne sera la source, la source, la source, ni source papa, Ne sera ni la source, ni source de mes parents ni, ni, ma ni, ni, ma ni la source de ma maman Ni la source de mon entourage ensemble, Parce que le Dieu en qui j'ai cru ma Bible me dit ange Il a mis ses sons ah ah sur les tours Il moi Qu'il jour et nuit Pour me garder Pour me protéger Sein, alloy, que ça l'éternel Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées, c'est mon papa. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Que ça vienne la nuit comme le jour. Si c'est dans la volonté de l'éternel Abba Père, que cela s'accomplisse. Mais si cela vient de la volonté d'Adam, l'échec est certain. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas l'accès au diable. Résistez-lui. Résistez-lui. Résistez -lui. Il fuira loin de vous. Peuple de, Dieu. Le peuple de Dieu Diable Le diable Pauvre diable Le pauvre diable Il est incapable, Il est incapable. Sorcier à famille Les sorciers de la famille Il est incapable, Il est incapable. Il a un na yo. De détruire ta destinée C'est que Christ a mis au devant Je de toi toi, tu es l'architecte de, la de la construire ou détruire ça, Il n'y a point un autre. Sans si le Seigneur sans donne, il ne reprend à pas. A moins que dans l'ignorance, le diable, le père, des maçons, le père hein, du mensonge, il vient te tromper. Il te retire de la grâce. Il t'emmène où dans, dans la, la, la loi. Famille. Je n'ai pas besoin de savoir la loi des familles. Je peux savoir mon grand, ma grand-mère. Mais le grand des grands, je ne sais pas ce qu'il a fait. C'est pourquoi je ne me soucie guère de savoir c'est une loi établie dans la réalité Jésus, Jésus est assis les juifs dans leur loi que Moïse avait mis si tu prends une femme du, de, de, de, dans, la problème, dans le problème de l'adultère la loi la loi, loi t'envoie qu'elle soit lapidée alors Juif. Alors les juifs juif. Les juifs juif a loi. Ils ont lu la loi oui, bien Ils ont vu que oui c'est bien écrit. Moïse inscrit. l'a écrit Donc, oui. Donc cette femme que nous avons Asso trouvée dans cette situation wa. Mérite la mort quelle loi, Pas n'importe quelle mort Mais, il y a ma Mais la mort de la oh, souffrance. La mort de la Je honte pas, la mort avec la douleur, c'est écrit dans la loi. Mais tout ça est Gardons d'abord la loi. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Dieu le sait et il sait que c'est écrit, c'est la loi. Si on le tue. Ce n'est pas un péché. Ce qui est retenu sur terre et dans C'est la loi. C'est la loi. Regarde l'erreur qu'ils ont faite. Ils ont pris cette femme. Ils sont partis avec eux. Ils l'ont emmené dans le domaine de la grâce. Alléluia. Ils l'ont emmené, emmené chez Jésus. Jésus, lorsqu'il s'est assis, il a dit, moi, je suis venu, guérir. je ne suis pas venu. Je suis venu libérer. Je, je ne suis pas venu condamner. Jésus a commencé à juger la loi selon la grâce. Jésus a commencé à juger la loi selon la grâce. Il a dit dans votre loi des juifs. Si vous attrapez une femme dans l'adultère, vous avez le pouvoir. vous avez le pouvoir Comme vous n'avez pas utilisé votre pouvoir. Vous l'avez emmené vers moi. Vous m'appelez maître. Vous m'appelez roi. Donc on a quatre royaumes. Dans mon royaume, c'est moi qui décide. Lorsque vous emmenez cette femme dans mon royaume, maintenant c'est à moi de prendre la décision. Votre loi, elle est facile. J'accorde à cette femme la grâce qu'elle puisse vivre davantage. Je viens de dire une chose. Yo, écoute moi très nous nous ne sommes pas dans la république nous nous sommes dans un royaume laisse moi t'expliquer cette chose la différence entre la république et le royaume dans la république le, royaume, le, roi, le président le choisit alléluia, alléluia. alléluia. Le, pouvoir est le pouvoir est donné au peuple on le donne on le donne que vous fassiez euh, vous travailler pendant un temps. Alléluia. Ah, oui. Alors ceux so qui t'envoient ici, et si ce temps s'achève, nous récupérons le pouvoir. Alléluia. Ah, oui. Est-ce que vous un peu de pouvoir dans la république. Et dans la République on donne le pouvoir à une Alors, personne ça, Lamopo, il l'utilise pendant un temps bien déterminé mais, mais lorsqu'il est dans le pouvoir ambo le, ambo le, ambo le, le sort de ce pays ne lui appartient pas le peuple de ce pays ambo ambo ne, ambo ne ambo sont pas son peuple les, ambo ambo ambo les ambo richesses ambo ambo ambo de ce pays ne lui appartiennent ambo pas ambo il, ambo est, ambo ambo il ambo est surveillé si demain il fait une gamme on l'emmènera en justice. Est-ce que vous ah, me suivez bien? Mais dans la royauté, dans le royaume, royaume écoute-moi, j'aimerais te dire: ma belle, le sol, ma belle, et ce qui y a sous le sol, et le peuple qui est sur ce territoire, ils appartiennent au roi qui règne dans le royaume. Qu'on le veuille ou pas, si tu avais beaucoup de fortune, si tu l'emmènes dans le pays où il y a un roi, cet argent ne t'appartient plus. Et Cela est contrôlé par le roi. Est-ce que vous me suivez Alléluia. Amen. Donc le roi. Dans toute la population qui vit sur son territoire, de vos salaires, que vous le vouliez ou pas, on va réduire une somme qui va aller vers lui. Un dixième de ton salaire. est la société tu viens faire une société sur un pays où il y a roi, je roi tu dois le savoir que tout bénéfice que tu tires sur oui, sa terre vous le partagerez avec lui oui, dernière décision, il a le dernier, la dernière décision sur le, le, le pays puisque le pays il est le propriétaire du sol bien, les personnes qui résident oui, sur le, le sol vous êtes à lui tu peux être étranger. Mais lorsque tu fous dans le, le sol le d'un royaume. Quand tu quand arrives, tu commences à obéir aux lois de sa royauté. Tu es un peuple dans Alors, sa royauté. Il va prendre la décision sur toi. Parce que le monde le reconnaît. Le monde le reconnaît. Et Dieu le sait. Et lorsque les enfants d'Israël cherchaient à avoir un roi, Dieu dit à Moïse Moïse, moi j'aimerais être le roi d'Israël. Afin que je les conduise dans ma volonté. parfaite nette. Ma volonté est parfaite et nette. Ma net. Mais va dire à Israël. Comme eux veulent un roi qui est il y a visible. Dis-leur le condition, le les conditions qui sont attachées à la royauté. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Le roi vient dire aux enfants Oye, Israël, un roi, Si vous choisissez un roi. Si le Seigneur vous donne un roi. Le roi là. Le roi là lui va dominer si il sur vous. Peuple vous l'appartenez. Votre bien. Vous partagez vouloir ou avec lui. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas Oyo, le sort ne vous a pas C'est à lui. Un bonjour. Un bonjour reine le, la reine de l'Angleterre. Euh, vers l'Écosse. On commence à contester sa royauté. Ils il sont nés là. A il leur a dit. Si vous ne voulez pas de ce royaume. Toute l'Angleterre est à moi. Et vous tous sortez à aller chercher vos oui. Mais le peuple Il y a de province, Moko, de cette petite province. Vais, vous voulez a dit la la Si vous jouez. Vous tous. Province, vais, je veux tout vider. De ce sol m'appartient. Parce qu'il sait que c'est la loi qui est attachée vous à la royauté. Un autre jour encore cette femme. Il dit au peuple anglais. L'Angleterre, comme vous êtes là, moi en tant que votre reine, vous devez le savoir, si le guerre, la guerre arrive dans le monde, si la sécheresse arrive dans le monde, je n'ai pas de réserve de 40 ans, alors personne ne mourra. Alléluia. Amen. Personne ne mourra. J'ai une réserve de 40 ans. C'est ça la royauté C'est ça la vérité. Nous sommes dans un royaume peuple de Dieu Nous sommes le peuple de Dieu Nous ne sommes pas comme tous les autres peuples Christ nous a choisi Il nous a mis à part Nous sommes des élus de Dieu Attachons-nous à l'église de Dieu Afin que nous ayons la connaissance La connaissance qui est parfaite Sachant que nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons vivre les bienfaits de Dieu. Les bienfaits de Dieu. Nous ne vivrons pas, nous pas nous seulement au ciel. Nous devons les vivre et les commencer à les goûter ici sur terre. Sur nous devons commencer à les nous vivre sur la planète. La terre. Je dois me sentir libre. Personne ne doit interrompre de mes mon sentiments. Côté vision. Aucun démon n'arrêtera la, la vision que Dieu a mis en toi. Que ta percé, personne ne l'arrête. Que personne ne vole ta santé. Ton élévation que personne ne la vole. J'aimerais te dire mon bien-aimé. Je te prie pour terminer. Bible lobby. La Bible dit. Ils ont manqué la grâce Pour chercher la justification de leurs problèmes Par rapport aux lois qui ont été établies sur leur C'est pourquoi ils ont réduit la puissance de la grâce Nous faisons insulter Dieu sans le savoir perte des maçons on le fait sortir comme le père de mensonge tout ce qu'il nous a promis nous ne le vivons pas alors que Dieu n'est pas le père de mensonge c'est nous-mêmes nous, nous tuons la grâce si une personne est échouée là et moi j'ai peur d'aller tenter parce que je sais que la personne qui était devant moi a échouée c'est là chez moi même si ceux qui sont passés avant moi si eux ils ont échoué moi j'ai celui qui est au-dessus de tout je ne compte pas sur ma force je compte sur la force du roi de roi du créateur du ciel et de la terre celui qui a créé le ciel et, la terre. Les et la terre oh yes qui est possible à l'homme mm. ah, est possible à ah, est ça, ah, Dieu si tu as échoué moi et Dieu moi et Dieu moi et Dieu nous n'échouons pas vivrai les bienfaits de Dieu et vous verrez la différence parce que j'ai cru en un Dieu vivant le Dieu en qui je crois il est le Dieu placé au dessus de nous il est le Dieu qui n'a pas été choisi le Dieu qui n'a pas été nommé le Dieu qu'on ne conseille pas, il prend sa décision sans interroger une personne. Il n'a pas besoin de conseiller. Lorsqu'il prend une décision, il prend fermement sa décision. Il la prend seule. Ma décision ne viendra pas d'un autre. Mais ma décision... Il y a pas de Dieu qui a fait les ciel Il a Dieu qui Dieu. Dieu. Le Dieu d'Israël. est ma peuple de Dieu. peuple de Dieu ce que tu peux te lever? Ne regarde pas le monde comme référence. Regarde ça. les promesses de Dieu. Regarde pas tes grands-parents. Ça, c'était leur part. Regarde, ce que Dieu Évite a accompli pour toi. Que, de Évite, les que, de les Évite, Évite de regarder les liens. Évite de regarder les coutures. Évite de regarder les blocages ne regarde pas les échecs Quand parent, en abysant, ne regarde pas que les parents va vivre ils oh, ont vécu aussi cette situation papa, non, mon père maladie, est mort de cette maladie frère, non, mon frère maladie, est mort oui, de cette maladie et moi aussi je commence mais à la vivre mais moi vivre je vivrai la différence vivre je vivrai la différence, vivrai la différence que ensemble, ensemble, ensemble. parce que j'ai le véritable Dieu la maladie sera pour moi un escalier pour oh, moi oh. Pourquoi la pour famille Pour qu'ils sachent que moi j'ai arrêté ça, j'ai changé l'histoire de notre famille. Toutes les personnes meurent, mais moi ils me verront, je veux avoir cette maladie et guérir parce que Dieu est le roi de ma vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bienfaits de ah, Dieu. Bon l a l a ton. Ton. Que tu vives Amen. les bienfaits de Dieu. Mon bien-aimé Chaque, le fois, dans Chaque ta fois vie Toutes les fois dans ta vie. vie. Chaque fois vie dans ta, tu ta vie. Tu as une situation qui te dérange. Qu'est-ce que tu te dis en toi Je passe par cette vie. C'est qu'on est en train de me réclamer. Rien du tout. Rien du tout. Ça, c'est les mensonges. Si tu en a une personne est dans le monde. Oui. Okay. Okay. Et que tu sais à ces sentiments, frères, Frère, sœurs, tu vas vivre les conséquences. des y a les réclamations. réclamations. Parce que réclamations. on ne peut pas. Christ, te réclamer. Christ a payé Christ le prix. a payé qui prie. Christ a payé, a payé qui prie. La la je n'ai pas l'ordre Christ a tout payé. C'est moi qui vis. Si je vis, c'est moi qui vis. C'est la, la, la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce de Dieu C'est la grâce On ne peut rien réclamer. On ne peut rien réclamer si tu viens avec ta réclamation que toi tu n'as pas d'origine, que toi tu ne vas pas avoir des enfants que toi tu ne vas pas te marier parce que tes familles ont dit j'aimerais leur dire regarder à la croix j'aimerais leur dire regarder à la croix à la croix rien il n'y a rien que Christ était incapable de payer ma bible dit il a tout payé il a tout payé afin que moi dans cette planète que je sois la tête la Je ne sais pas quel sujet je dois te donner. Neculosu. Neculosu. Neculosu. Nanabiki sami. En kolona bon. balé. Na dolabota. Yesu nana. Hanona kiza tana. Nga ina koe ye Tango nyo so ee Nnabo inanga Kakayo yesu nanga kina la vie c'est amour la vie de l'homme de on de ça oui, Seigneur, je viens dans ta présence. Je quitte dans la loi. Je quitte dans la loi. Je viens sous la grâce. Je viens sous la grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Sors de la loi. Sors de la boutique. Vois la croix de Jésus. Vois la croix de Jésus devant toi. L'heure est venue. Moi j'ai parlé de toi à ce peuple. J'ai parlé de ta part, Yeshua chérie. L'heure est venue, Père éternel. Accomplis, Seigneur, des œuvres dans ce peuple. Fais une œuvre dans ce peuple. Que ce peuple voie et leur accomplisse. Que ce peuple bénéficie de la grâce non, non, pas Que ce peuple bénéficie de la faveur ah. De le nom De Jésus, Alleluia. Père, je dis merci. Père, je dis merci. Du pouvoir que tu m'as donné. Du pouvoir que tu m'as donné. J'aimerais l'utiliser en cet instant. J'aimerais l'utiliser en cet instant. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole s'accomplisse. Que ta parole. Tu as dit tu m'as donné je le pouvoir quoi. Tu as dit tu m'as donné je le bah pouvoir Seigneur j'utilise si ce je pouvoir Je dis merci Père Je dis merci Père Je, je, merci je dis merci Pele Père Toi si tu ne mens pas Toi tu ne mens pas Tu m'as donné je le si. pouvoir Je l'ai Écoutez dans le pouvoir qui m'a été donné. J'adresse. Na toutes les paroles mignonnes surtout y a blocage. Toutes les paroles de ma part. Je ne sais pas qui l'a dit sur ta Dans le, le, le nuit de nuit comme le jour. Toute personne qui a cherché à te qui a dit des mauvaises paroles de, de l'autorité qui m'a été donnée. Ils ont mis une maladie. C'est venu en dehors de la volonté de Dieu. Tu pleures toujours pour je la même chose. chose, mais par le pouvoir de le Soit cacher. Toi, esprit de malade, toi, esprit, esprit de blocage, par la puissance par qui m'a été donnée. Dans le choix, nom la de Jésus, je viens prendre ton autorité, je t'envoie. Allez dans les lieux salés, dans les lieux saints. Maintenant même, mmh. au nom de Jésus de Nazareth, de Jésus. allez libérer ce peuple. Allez libérer ce peuple, allez libérer ce peuple, à partir de maintenant, c'est au Père éternel, va vivre mon bonheur aux Zamba Israël. Que ce peuple vive tes bienfaits, Dieu d'Israël que ce peuple Dieu d'Israël, aucune puissance de ténèbres, aucune puissance, puissance des paroles n'ait de pouvoir sur leur vie, ni sur la vie de leurs enfants, ni sur la vie de leurs femmes, ni sur la vie de leurs enfants. Toute cérémonie qui a été faite dans leur famille, qui a été faite dans leur, quartier, faite dans leur quartier, par par le famille, par le roi de roi j'arrête tout au nom de Jésus Père éternel en qualité de ton serviteur je bénis ce peuple là où il y avait la malédiction j'enlève là où il y avait le blocage dans cette église dans cette église toute personne qui voudra le seul de cette église qu'il vive tes bienfaits qui soit l'église d'un peuple affranchi que une personne qui viendra malade se trouve que ce soit l'église où une personne viendra avec des problèmes dans cette église trouve la solution es, Dieu. je te mets témoin dans cette église jour et nuit toi tu as la parole pour cette église aucune personne de cette église ne nous toute personne de cette Église, le Dieu d'Israël, qu'il vive vivent bien fait. dans ce pays, dans ce pays, que cette Église soit le que cette Église soit le roi, que cette Église soit une référence. les gens viendront parce qu'ils sauront que Dieu est leur Ils viendront et diront il y a le Dieu frère. Dans ce monde là où ils ont cherché Dieu vrai le Dieu d'Israël. Le premier jour, il faut que, le faire faire Qu il te que tu te voies, Qu'il te Que tu te révèles. Que tout soit pour ta gloire. Au nom -jésus. No de Jésus. Nous savons la parole au Seigneur. Que Dieu soit loué. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous allons écouter la parole de Dieu. prendre nos offrandes et nous allons prier pour les offrandes. Prenez nos offrandes et nous dimanions nos actions de action, grâce et nous allons prier. Tendre Père, nous te bénissons car tu es notre Dieu. Merci Seigneur de gloire pour ce message que tu nous as donné cet après-midi. Nous sommes bénis, Seigneur de gloire, au travers de ton serviteur. Et nous voulons t'offrir. Père éternel, bénis nos offrandes. Bénis, bénis, bénis nos actions de grâce. Bénis ceux qui manquent. Bénis aussi ceux qui ont apporté. Père éternel, nous prions ainsi par les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'éteindre des vous pour ouvrir à Dieu? Est-ce qu'on peut aller avec nos mains, s'il vous plaît? Il est le même. jésus est beau à